Lorsque je suis arrivé dans ce pays, tout le monde, même ma famille, pensait que j'étais une fille. Ma belle-mère était stricte et croyante. Elle me traitait différemment de mes frères et ça me faisait de la peine. À l'adolescence, j'ai réalisé que je n'étais pas attiré par les garçons. Je voulais être un garçon. Quand ma famille s'en est rendue compte, elle m'a mise à la porte. J'ai dû tout quitter, du jour au lendemain. J'ai fini sans-abri, dans une grande ville, essayant de comprendre qui j'étais. À cause de ce traumatisme, j'ai fait deux tentatives de suicide. Et puis j'ai trouvé des personnes qui m'ont soutenu. Et un homme qui est devenu mon père. Leur amour et leur compréhension m'ont aidé à réaliser que je pouvais être moi-même. Je me sens enfin bien dans ma peau. Aujourd'hui, je me sens libre.